Salut YouTube, c'est DD Gignac sur la chaîne du Lord Show H1. 31 kills pour Show H1, 10 kills pour Hichem, 7 kills pour moi-même, 48 kills avec un clutch des deux sur la fin. Une fin de win de fou. Like, commente. Salut YouTube, bisous. Bisous les gars. On va faire un petit. Les gars, on a une heure, une heure pour si faire un top 1. On a une heure pour faire deux top 1. Il faut qu'on arrive à 22.200, les gars. Les gars, c'est l'objectif. 22 200. 22.200. <rire> T'es le boss, des ouais. en Incroyable. Petite loupe, les gars. Double hangar. 9.146 lords. 9146 lords, on va le faire. C'est pas moi qui le dis, les gars. C'est hein. Dédé. Ce mec, c'est un génie. Écoutez-le. Y a une team, y'a une team, les gars. Allez, les gars est le... Il est fou, lui. Y'en a la loupe derrière les gars 3 3 à la loupe derrière les gars Et le Lord qui va Le Lord qui va Il a pas peur C'est un malade A gauche je Oh j'y vais j'y vais il est, il, est, il est crack, il chève! Il est à terre? Il a manque là! Voilà! C'est ça que vous vouliez faire, les gars? Regardez combien de kills j'ai au spawn! Déjà? Eh Mais tu dois tuer quand? A quelle heure? où? Ouais, frérot! On... Ah, il shit! Il shit! Il shit! Tu vas dire que j'ai. je ton triche, j'ai un. J'ai un bel choc, mais frérot, j'ai rasé ouais. tout le monde en fait. Toutes mes balles elles, des elles des ont touché. Il a des grosses boules Ah ça me fait plaisir d'entendre ça. gros. Allez go <rire> <rire> Non les gars, il faut essayer de trouver l'argent ici en fait, parce que si on traverse, on va on va mourir. Je le sais. Vas-y attends, je vais faire du sale. C'est bon, c'est bon, on a assez les gars. Non, regarde, je vais faire du sale. Voilà ah, Arrête. Là, là on, est, on, est, on est dans une sacrée oh, game. Hop, hein. Dedans, dedans, dedans, dedans. Vas-y, bébé. Il est là-bas, en face. D'autre côté, dans l'autre. Monte l'échelle. Il est à terre, lui, André. Il est à terre, il est à terre. Il, a terre il y en a un dedans là-bas. Il est là-bas. Il, là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est à terre. Je Oh non. <rire> Achetez un drone les gars vite s'il vous plaît. Allez André. C'est oh, jouable. jouable ou c'est chaud Ah c'est jouable, c'est jouable. Mais je suis pas le kill là de mettre en haut. En il est de l'autre côté chef Ah oh, il est là. Le oh il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Oh il est en bas. Mais bon, le de sa merde Bien joué Faut pas qu'il me casse les couilles Il Hop vais <rire> reprendre a... un drone, attends, je vais reprendre un drone Il a pas trop besoin de nous Ah t'inquiète, t'inquiète les gars, je Je fais ce que j'ai à faire moi. Il y en a un qui a spawn André. En vrai là tu me mets un drone, je suis Gucci hein. Bah tiens, il suffit passe le pont, je passe le pont Point bleu, point bleu Il y en a un point bleu ouais Ah le Lord il est trop loin The Lords. C'est une grosse bande de salopes les gars que j'ai sur moi Il y en a un là-bas Le il est là en oh, haut Sur le toit Il est à terre T'as joué Marrages Mais ta mère la ah. putain, Ils étaient deux T'es combien Quelle bande de oh. chiens. Ouais ouais ouais, fais attention, ils sont très très hard sur toi Dédé Bon, J'ai buté un des traits très hard sur moi je te, pas, je, te pas, je, te je te le ping mais je tombe dessus tu sais quoi je vais l'enculer avec le pistolet Je peux pas me manger il y a un bug Allez nick ta mère Bien dit ça C'est là que je suis mort moi frérot C'est là ouais. il Non il m'a tiré d'un il m'a tiré ma P5 gros loot, Sale ça le chien ça c'est mon loot ça c'est mon arme frérot, 100% c'est bon ouais c'est bon ouais j'ai repris mon arme il est fada aussi lui gros voiture voiture voiture voiture ah bah non on va la choper elle gros là c'est là on met la tête on met la tête facile j'écrase bien ouais. Elle s'est elle, elle arrêtée la voiture elle va, elle va redémarrer Il est reparti Il est allé sur son looter en bas en haut les gars Là là T'as vu ou pas qu'il y avait un point là ouais oh, je vois Viens Lapin, on, on le chope lui Il est en train de décaler oh, vers nous. Bon je, je croise moi parce que je sais pas si il va me casser le cul ou pas lui Oh, Il est encore là bas les gars hein T'as as plein de points toi sur toi mais c'est cancer cette zone là-bas <rire> Il va sauter sur son largage Tu veux pas aider André hein Je l'ai vu je, je, je vu, je l'ai vu Non ils sont pas sur toi, étage intermédiaire ok, okay. Le se La voiture Camion oh, Ça, c'est pas bon le camion. Véhicule détruit Véhicule neutralisé Bah, ben ouais ça poulait. Voilà What Les gars Oh, ça se bat là devant Ah, oh, non, mais c'est pas ça se bat ça. Derrière nous, derrière nous, derrière nous Là par là. là ils sont en train de se tabasser frérot J'ai même pas pris Phantom C'est Hop J'ai pris Phantom Les gars je vais vous mettre un drone pour vous aider Ils sont là, ils sont là, ils sont là Viens y va André, viens y va Attends, attends, attends Tiens les gars J'espère que ça va vous aider <rire> Non Il est seul André, lui hein. Non, non, tu fou, ils sont plusieurs gros. Ah ouais? Ah, il m'a cassé le cul, frère, il est en train de me casser encore. Viens, avance avec. Touché. Ah, ça continue de se tirer dessus ici. Hein. Attention. Tu... Ouais, moins dépensé, moins dépensé. Il a le script. J'en peux... peux plus de ces joueurs script. Item, il, il va arriver, point bleu. Je suis sûr que ça lui a rien fait. Et comment ça, ça lui a rien fait, gros? Moi, je viens de tirer deux chargeurs sur toi. André Ah, terre Mort Ça Oh, combien ah ouais. J'ai plus que 26 balles par contre, très gros. Ah, y'en a un qu qui a y'en a un qui là-bas Passe sur les loups Non, mais bah, on va aller au pas bon, bien, lui là. -bas. Ouais, tous ensemble là -bas. On va là-bas. J'ai pas de balles, j'ai pas de balle pas, fils. Passe sur les loups Ça va, les gars Ouais. ouais ça va, je suis en train de leur casser mon. Oh ça, ça va, ils vont revenir, ils vont revenir. Ouais Ça avance pour moi Ichem je peux pas avancer avec toi Non hein. ouais, c'est pas grave, je vais, je vais monter le drone n'a pour... Là Tu ah, le vois Là là y'en a un qui vient vers toi Ichem C'est ma gueule lui. Là aussi en haut oh. Allez vas-y faut le tirer lui qui est pingé la plus de viande là là là ah ouais, j'ai tiré, fils, Il a duré longtemps, les gars, votre combat à vous. Ah hein. moi Il y a un hélico qui est arrivé. Je l'ai buté, ton hélico. Mais il y a, sur le ping que tu as mis, il y a une team, non Ouais, il y a une team, il y a une team. Mais j'ai plus que 50 balles, moi. Je peux t'aider de l'ouest si tu veux. Là, là. T'as niqué les 3 Non, un seul. Elle vient de passer à travers Allez, la il balle. Il s'est pris le script gros. Non, un. Elle vient de passer à travers Allez, la il balle. Il s'est pris le script gros. Enfin Je me suis pris le script. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y hein. Il faut le il sans toucher, sans toucher. Il y en a combien Mais je peux pas là, frère euh... Ah elle est... elle est passée à travers ma balle hein. Genre j'ai tiré en plein dans la tête, elle est passée à travers. Hein. dans moi une chape, euh... chaud. Oh, j'aurais pas dû y aller. Là, frérot. Euh, oh, Dédé, tourne à gauche, tourne à gauche, frérot. Nickel. Ah, nickel. Okay. Ah, bien me sniper, bien me joué. Il y, y a un script, mec. C'est comme sur FIFA. C'est affreux. C'est à dire que t es, t es, plus t'es nul à chier, plus t'as de chance de gagner. Il a aucune récompense envers les bons joueurs. Viens, euh, poulet. Ah, ça, ça, ça snipe par là-bas. C'est bon, j'y suis les jambes Les gars, vous inquiétez même pas Oh, bon, vous inquiétez même pas là T'as pas à t'en faire hein. Là, on leur pète les jambes, <rire> gros Y'a plein de snipers hein. On a en... une frappe les gars Non mais il a raté, il a raté, il a raté Un knock, deux knock Alors les gars, ça, ça joue à la dinette Il joue à la dinette le mec hein. Aidez moi, ouais, tu les, les, les gars tuez le Qu'est ce que vous faites il Lec long. Non J'ai tué deux C'est bon, bon j'ai pris la idée réanimez, réanimez, le... réanimez moi, réanimez moi Réanimez ouais, moi C'est bon, je l'ai les gars, il y a de... En deux... Fait, derrière, de... derrière, derrière, derrière C'est devant toujours ah, Non non, c'est derrière, c'est derrière Ouais, t'as raison, t'as raison Allez ah mec là vous avez déconné, hein. j'en ai j'en j'en ai j'en ai, ai knock 2 sur 3 Tu sais je suis derrière. Derrière il voit le viseur, il voit le mec dans son viseur il continue à me sniper moi. J'ai jamais alors juste Dédé, je peux pas te réanimer je sais pas pourquoi il y, y a un bug décale-toi d'ici. Alors juste pour te le dire frérot, tu sais que j'ai jamais vu autant de snipers de toute ma vie frérot. Vais-moi ça, c'est lui euh... qui me suit. Oh là là, vu moi ça Oh, c'est quoi ce bordel T'as la zone, tu repris la zone de suite, espèce de mongol. J'aime trop rester dans la zone. Oh là là, ce qu'il est en train de faire là. J'ai un mort de tout, j'ai un mort de sous mon hein. et je suis dans la zone. C'est sérieux Ouais j'ai un Après là il y, euh, je... y a un problème c'est que je me balade en plein milieu d'un tarmac gros wow, on a Je ça, fais quoi hein. Tu crois que je peux prendre les armes ouais, Prends les armes, prends les armes. quoi Prends tes grosses euh... couilles et tombe dessus ouais. Dédé pareil oh Dédé je peux pas trier Non mais j'ai mon goulag frère Les gars faites pas de poids, cassez chacun. vous On a 7 kills chacun, 2346, 2327 de dégâts Pareil Vais où je suis mort à l'entrée de la zone là qu'on est de ta mère Oh t'as trop de snipes là, c'est un truc de fou Frérot, il y en a 3 à gauche, 2 à droite, 3 autres à droite. Ah la voiture casse-toi hein Attends attends, je vais essayer d'arriver vers toi. Frérot, est-ce que je suis le boss des snipers gros Oh. Yeah, yeah. C'est pas. c'est pas. J'en ai, ai connu des idées non, je crois, je des, je des idées frérot. Celle-là c'est pas la meilleure qu'on a. Oh Non, j'aurais pas dû prendre. J'abuse aussi, les mecs sont faux kills il y a personne qui les joue derrière. Rade. Quelle enculerie, -ra -ra -ra, frère. Rade, -ra, frérot, rade devant, rade -ra le sniper. Ouais, j'ai vu <tot> ça, j'ai <je vais> vu <tot> ça, j'ai <je vais> vu <tot> ça. Eh hey Pardon. Oh là là là là là elle là, est belle celle-là, tu t'es sucé tout seul. Ah, frérot, là. Là, ils s'en prennent à sniper légende. J'ai 23 kills, je vais pas me laisser avoir comme ça, gros. J'ai la peau, les gars, c'est du cuir de sanglier, du cuir de facochère, si tu veux. Toi. Ah t'es un monstre, t'arrasses t'es un monstre Ah t'es un monstre Donne pas des kills Et ça t'en est. Ah, t'es enculé, t'es voilà, t'es enculé. Et ça t'en pas à ce que je chante, t'as vu ça Oh la oh. la, quel. Oh, chien. J'ai envie de chanter, c'est la bourra, Verdansk Aou ou, Camion Oh là là. Merci César le duc, César le duc, merci pour ton brave. Les, les gars, je vais vous rire, on l'a fini ensemble, les gars. Oh la la la la. Il y a une team qui vient de s'arrêter juste à ma droite. Là c'est le moment un peu un peu dur on va dire. Oh 26 kg. Oh mais ça c'est moi bon, que tu regarderais. Ah pardon. Ah Il y a eu des tirs vers la gauche hein Vers le shop. Ouais. Quoi Ouais oui, t'as mis beaucoup de balles. Viens Viens A ta gauche. Ah. T'es vraiment un enculé, Chaud <rire> En fait, c'est parce qu'il manquait un peu d'argent Et euh, voilà quoi T'es vraiment un enculé Il vient chaud. de le réanimer des Allez, allez chem. Oh. J'ai pas de loot, ah y'a le largage putain il y avait un masque as Ah c'est bon un masque. Je... Bah je vais sur lui je vais lui donner un les... ah, merde Non non non, non, non vas-y va, va au largage Vol, va, va, va, va, va, va au largage frérot Finis là tous les deux oh. Attention ton mec à la gauche ouais, Ah T'as là je... En fait, fait, fait. j'ai voulu aller euh... Y'a pas un shop lapin Oh le 29 kills qui... C'est pas grave, finis eh, là, finis là S'il te plaît fais moi plaisir Vas-y mon si tu veux 29 kills frère Vas-y vas-y vas-y prends le masque, le masque derrière tu vas prendre je vais revenir sur la hauteur avec toi C'est lui, hein. Oh, oh Sale bâtard La Tramkin La Envoyez des sobs Envoyez des sobs Sur ma mère Une balle plaque S'il te plaît de Putain, Dédé, tu me... Tu me régales. haut Ouais J'ai mis une balle d'air, un peu de plaque, tu vois pour Vite moi. fait, juste histoire de... Oh, magnifique je vais à la chasse. Magnifique. Ouais, je meurs pas. Hein. Non, je meurs pas mon pote. Elle est win cette game. Si on est en 1 V3 V2. A droite, t'as haut de la montagne, T'as à v... mort, hein. mort de monde. Sur ça, on va se positionner direct sur la gauche pour être tranquille. Normalement, j'ai buté tout le tout monde qui était à gauche. Ouais, mais pas attention derrière les les les les, les, les rambards, là quand même. Hein. Ouais t'inquiète pas. Ouais. Là, tu dois avoir du normalement Ouais, là là, il y a du monde. Je les vois pas mais y'a du monde Moi j'ai l'arrière moi j'ai euh 1 mètre de moi Bon il est mort Attention il a son pote Il chame derrière le truc à ouais, pote Ouais je le tour je vais faire le tour Derrière le mur le voilà le truc là Bien joué le les gars. Il, il, avait, envoyé, il avait envoyé ses 4 bugs mais il était paralysé. Bien joué. Le masque, ça le masque, le masque. Voilà, bien joué. On est en 2 deux. Deux contre 2 Hichem. 2v2, 2v2. Allez, sera... let's go. Et devant moi, devant moi, je suis pas bien placé. J'ai besoin que tu ouais. me couvres. Hein. Je vais reculer. Oh Shem, moi je peux même ouais, bon, le placer. Oh non. Oh non. A droite, Hichem, il est à droite. Tu dois leur tirer dessus frérot. Ça va à, à, à, je... à, à droite, à droite, à droite, à droite. Je te le ping, je te le ping. Bien, bien, bien, ma poule. Il est à la gauche l'autre. Shield, shield, lapin. Shield de toi, shield de toi. T'as pas un stuff Non, j'ai rien. Tu dois prendre le duel d'un coup. Tu sautes sur le côté, tu l'encules gros. Oui Oui ma poule Oui, oui, oui T'es cloche, Alma! 188 d'oping! 188 d'oping! ping t'es un kill! L'attrape, t'es un kill! Putain! <rire> c'est les une... gars! <rire> les gars! Putain, ça c'est de la game! Bien joué, le win! Bien joué, les gars! Bien joué, les gars! Ah là, on a bien. Ah là, ça a joué fort! Bien joué, les mecs! Eh, hey, thanks pour ce uh, uh, hey. Thank you guys. Hey, eh, ferme ta gueule, toi. Ah, so easy! Gueule. You suck! Ferme ah, ta gueule. <rire> I, know, I know, I know, I know, ferme ta gueule. <rire> 31 kills, il a rentré. 31 kills. <rire> Putain. 48 hein. kills, les gars, 48 kills. Allez, le train de life! Ça arrive à 22 200, les gars! Allez! Écoutez-le, gros. <rire>